Et bonjour à toutes et à tous, ici Endo sur Ivasan Studio pour cette nouvelle session de Labironia RPG. On approche doucement de la fin de l'aventure. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir la finir aujourd'hui. C'est pas dit. Du coup, euh, pour vous rappeler où est-ce qu'on en était, on était à la recherche du dernier cristal de feu. Et j'étais persuadé que je l'avais déjà alors qu'en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui m'a mis à la puce à l'oreille bah Tout simplement parce que quand j'ai regardé mes succès Steam, j'ai vu qu'il y avait des succès pour les boss élémentaires en fait. Donc j'ai vaincu le boss élémentaire Roi de l'eau, Tridon, euh, celui de la Terre Disha, celui de l'air Abramelin, qui était très difficile si vous en, si vous, en, si vous, en, vous en rappelez. Et du coup, j'ai vu qu'il me restait le dernier succès Steam à réaliser. ...battre le roi des monstres élémentaires de feu, Pyros. Du coup, euh, je pense qu'on va retourner dans la grotte de feu, celle où on avez bien 3 euh, cues. Euh, je pense qu'il y a encore des choses à faire dedans, donc on va devoir y retourner. Allez, c'est parti Tac, et tac Et bah ben, let's go, on continue notre aventure. Hop et hop, et j'espère que le son est bon de votre côté. Nous étions ici, et bah ben, en plus on n'est pas très loin, ça tombe bien. Et voilà, alors faut pas oublier bien sûr. Il faut remettre la combinaison anti-lave. Enfin anti-chaleur, on, on va dire plutôt... Tac. Et pour Anne aussi. Et voilà, tout est bon pour tout le monde. Allez, petite sauvegarde. Regardez l'œil ouvert parce que... Euh... Ah oui, d'accord. je vais, je vais n'importe où, là. Ce pas du tout la bonne direction. Ne plus... Allez c'est parti! Premier ennemi, un cristal violet. Pas très dur à battre. Normalement si j'ai beaucoup de lumière. Une bonne chose de fait, on récupère un cristal violet, mais bon c'est pas très... Pas très utile. On a déjà améliorer la pioche. Ah oui, ok. Oula, zut. C'était le fail. Ah zut, j'étais trop lent mince ah je vais trop vite faut que faut que je prenne un peu plus mon temps alors tac tac tac voilà ça c'est fait ou t'as passé long Oh ah, punaise M'a soigné en plus. Parfait. Je suis Pios, l'inarrêtable seigneur du feu. Euh, the flickering. Je sais pas dire que la flamme. Okay. ok. Ok, il est posé comme ça, tranquille. Il a une bonne bouille, je trouve, en plus. Bon c'est du feu, bah le feu c'est même pas l'eau normalement Vous savez quoi, on va pas faire ça demain. On va peut-être faire un petit peu de... Ouais il y a fire shield, des as pas mal Ensuite un peu de fire ici Et puis je pense qu'il utilise pas mal de magie Donc un bouclier de anti-magie Ça va être pas mal comme ça Ensuite, ici, tu veux nous faire un petit. Qu'est-ce que tu veux nous faire de beau, toi On va un headshot. Et ici, on va mettre un status chief. Ouh, 2236. Par contre, l'eau, ça fait que 600 et quelques. Ouh, la vache et ben, Anne, elle a pas aimé ça, hein. Euh, donc je pense qu'on va partir plus peut-être sur un enchantement de l'âme. Et tu vas te faire un petit focus sur toi. Et toi, tu vas te soigner surtout. Hop. Strike ce que ça donne encore un petit sur Anne. Ah beaucoup mieux 3500 critique de Garic. C'est validé. On va faire un peu de mode réflexion Anne comme ça. Ça va être pareil. Ah, le Hinted Spice est enlevé. Voilà, on va le remettre. Ouh là! d'abord en tout premier, ici on va donner un élixir à Ares et ici Magic Shield, il n'y est plus, pourquoi on va le remettre. Pour après les immuniser. Et au moins, elle euh, prend rien du tout, euh... Anne. On va soigner Gary. Okay. pour un touch comme ça. Ça va soigner un peu tout le monde sur la bureau, c'est pas mal. Ah, allez, il tourne de feu donc euh, aucune raison de s'inquiéter euh, qu'est ce qu'on a comme dégâts avec euh, Anne ah, ça ça c'est pas de dégâts ça c'est pas de dégâts ça c'est pas de dégâts ça fait pas dégâts style 9, ça marchera sûrement pas vu que c'est un boss bon, je y est Sauf si j'ai gagné avant que Anne... Ah bah oui, l'ai gagné en fait. Pas très dur celui-là. 10 000 points d'expérience, 4 000 d'or trouvé. Arreste niveau 32, Garrick niveau 29 et Anne niveau 29. Et je viens de déverrouiller bien le succès Steam. Vaincre Pyros. Et bah ben voilà, il n'y a pas un petit Q qui se balade par là. Je vois rien d'inhabituel. Même sur les piliers, c'est tous les mêmes, il semblerait. Et eh bah ben on va sauvegarder, s'en si aller. Avec sûrement le même problème que la dernière fois qu'on allait dans la... dans la Grotte de Feu, euh, il va falloir faire encore une fois attention aux bouboules. Ah, il fallait pas aller par là. Euh, bah, du coup, on va, on va taper un monstre, c'est pas grave. Ça va peut-être un monde très difficile. Allez hop hop hop hop du tout une vue que je de prendre en plus, ça va être rapide. Ah zut. ça me permet au début, Et évidemment. Sinon, ce n'est point drôle. Bon, le premier est facile. un petit peu dans sur l'impression facile à faire à battre gaffe. Non, ne, <rire> ne, ah, Ça va être long. Je crois que le chemin est plus dur à l'envers. Ah oh, punaise. Je suis allé trop vite. Alors si jamais vous trouvez que le jeu est saccadé, euh, c'est on va dire entre guillemets normal, ça n'a rien à voir avec le stream, c'est le jeu de base qui est comme ça, qui saccade beaucoup. C'est-à-dire que moi aussi ça, ça saccade beaucoup chez moi. Ce qui fait que du coup voilà il se passe des choses comme ça. C'est pas évident. Évitant du tout. Ah oh non, le fail. Pour le premier, il est facile. C'est celui qui est après qui me fait plus peur. Celui-là. Ok. Ouf. Il en reste encore un. On ne se précipite pas. Voilà. On sauvegarde tout, tout. Important. Hop là. Comme ça. C'est fait. Allez. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les statuts de tout le monde. 8000 ah, ah, le prochain niveau. 6000 avant le prochain niveau et 13000 avant le niveau. Bon, bah, on va rien faire. On va, rien faire de... on va pas faire de XP, on est très loin de des niveaux suivants. Hop là. Et bien maintenant, c'est l'heure d'aller poser notre dernier cristal. Alors, euh, la tour de Mystérial était où Moi, Je suis trop au sud, là. Ça va être par là. Voilà. Nous allons pouvoir passer du côté droit et déposer notre dernier cristal. Et on va retrouver Windir maintenant, parce que Windir nous avait dit qu'une fois qu'on avait placé tous les euh, cristaux sur les hôtels, il fallait aller le revoir. Donc on va retourner voir Windir. Windir qui est là. Wing. ah ouais je pouvais pas du tout le revoir en fait ok il fallait juste que bon d'accord très bien très bien alors, qu'est-ce qu'il dit lui qu Est-ce qu'il nous en reste 11. Je sais où il y en a et, et je galère à les trouver. C'est dingue. Et je veux les trouver À Alatar, toujours dans les terres de glace, c'est compliqué. Hein. En fait, il ne fallait pas du tout aller voir Wendy. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Alatar. Parce que je veux. Il y a au moins 3 kilos que j'ai ratés. Au moins 3. Donc on y retourne. Euh, je sais qu'il y en a un aussi avant. Il y en a un tout facile, tout facile qui est ici. Voilà, slip shot. Ah, C'est un petit truc de vérité. Là, tu n'as pas truc de petits trucs au passage. Mais je suis toujours inquiété, n'empêche, par euh, cette partie-là de la carte. C'est où C'est là C'est là. Impera. Ça m'étonne qu'on puisse pas y aller. C'est un truc. Non est-ce que j'ai d'autres Non, non, non, doucement. Équipement arrêt changer. Ok, on va faire autre chose. Dans ce cas-là, on va aller dans le désert. Pourquoi le désert bien Parce qu'il nous manque encore euh, un quiz à faire. Le désert, c'était par où C'est un tour du Mysteria. Il est, là. Il est là, le désert. Et on va passer par la porte nord. Hop là. Euh, J'en ai combien de l'eau là euh, Non, items. J'en ai deux. Je pense que je vais être assez rapide, donc euh, pas pris pour que ça se vise Je sais où je dois aller, donc... Euh... Là, je... Non, je ne devrais pas aller par là. Je devrais aller plus vers l'est. Dès que je peux, je dois descendre. Donc, pas ici, évidemment. Mais là. Bonjour. Alors, ce que maintenant il a son troisième quiz? Welcome back to the Hard Quiz! Are you ready for the round 3 Est-ce que vous êtes prêt pour le 3ème round? Le troisième round Très bien, oui! Première question: Quel est le nom de la religion la plus vieille de la Bironia? Euh, je crois que c'est la luminosité. Correct. Maintenant, vous aurez l'honneur d'essayer la question numéro 2. Here it comes. Correct. Vous avez l'honneur d'essayer la question numéro 2. Et là, voici. Quel est le nom du dieu de l'eau Eh bah, bien, c'est Crodin. Correct. Et maintenant, tu vas avoir l'honneur d'essayer la question numéro 3. Et là, voici. What's the name of the event power threatening the future of Lapionna according to dog Prophecy Et Ah, ma reine. Oui Réussi, vous avez passé des rounds 3. Félicitations, voici il un fabuleux cadeau, une récompense pour vous. Quiz les gants du quizer. <rire> Maintenant, va-t'en, on est marre de faire des quiz. Mmh, T'as juste la haine parce que je suis trop fort à vous. Il y a pas un petit Q quand même, vite fait, parce que sinon, il va se barrer. Ce serait dommage de échoué et pouf il est parti pas que j'oublie que le temps court euh, tac si je fais ça normalement c'est bon et quizas glove quizas ring peut-être pour garic ou bon, alors c'était autre chose. Ah c'est ici. Ah, ok, ça nullifie les, euh, les attaques de dos et de glace. Visiblement c'est mieux en plus. Et bien parfait, on va maintenant partir d'ici très long. Euh, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas où est le nowhere. Il me faut absolument un point de repère. Je crois que là je suis pas très loin de l'entrée. Et si je suis pas très loin de l'entrée, effectivement, déjà c'est une bonne chose que du coup je vais pouvoir sauvegarder et relancer le chrono. Donc maintenant, il faut aller à gauche, descendre légèrement et normalement. On y retourne. Tac, et là sur la gauche. Ah, ici. Nickel, c'est bon. J'ai retrouvé mon chemin. Et là on remonte. ça se trouve, il y a un truc dedans. Non, on avait déjà regardé en plus. Et il n'y avait rien. Donc il reste encore 10 kios, puisqu'on a récupéré celui sur la vache endormie. Il doit en rester au moins 3 à l'Atar. 3 dans la tour de Mysteria. Et j'en suis sûr qu'il y en a aussi à... à Imperan, mais je sais pas comment... Je me dis peut-être que... bah non même pas. C'est dingue, j'y arrive pas. Pourquoi j'y trouve pas de... Moi, c'est la maison. On retourner à l'atar aussi, faut pas oublier. Là, je crois qu'il y a une période Je sais que je vais sûrement avoir besoin du bateau aussi par rapport à cette zone aussi. Là, cette zone-là aussi. Je sais qu'il y a des combats ici un peu. un peu dur. Peut-être pas en fait. Ok. Ah c'est quand même. <rire> Oh putain la tête qu'ils ont. C'est pas top ça. Oh bah dis donc euh... Ça apporte beaucoup d'expérience dis donc On va continuer à devenir un peu plus fort ici et puis on va surtout euh, penser à faire du euh, protection de statut avec euh, Anne. bien là quand même pas très dur à battre en plus Niveau 35, Niveau 32, Niveau 31 Allez, on en fait un dernier Amusement, assez d'amusement. On va retourner à, à la du coup. C'est ici. Use. Allez, go Alors avant de faire quoi que ce soit, on va changer de tenue. Oh. Combien d'or 203 000 d'or. Oh là là. Je suis riche. <rire> euh, C'est par là. Donc Du coup, d'après mes recherches, il faudrait qu'on s'occupe des champs. Dans les champs, normalement, il y a des cues. En voilà. Ah oh, bah tiens, il est là, je vais chercher. Wouhou! Euh. Ok. Ah, Waterstorm, pas mal Et il y en a un autre, je sais qu'il faut trouver un corps prisonnier dans la glace. Mais je sais pas où il est. Ah bah Beaucoup de chance Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance euh, Je crois que je les ai tous. Je suis déjà au grève Ah bah bon, ça sera rapide hein Je pense qu'on peut partir Je crois qu'ils aient vraiment tous là J'essaie de me rappeler mais il me semble qu'il n'y a pas d'autre à l Mais du coup j'ai le tir de glace de Garrick Et j'ai euh, La tempête d'eau De Harris Donc je crois que je suis pas mal là Donc ce qui veut dire qu'il nous restait 11 Q's, moins 1 avec la vache endormie moins 2 avec Alatar. Ce qui fait du coup 8 Q's, sachant qu'il y en a 3 au minimum dans la tour de Mysteria. C'est-à-dire 5, il en resterait 5. Je sais qu'il en... y en a, a là-dedans, je le sais Mais je sais pas comment on y va. Et bien, puisque c'est ainsi... On va commencer par faire l'équipement. On va optimiser tout ça. Et ben on va aller à la tour de Mysteria. Euh, tour de Mysteria. Elle Normalement, elle va être ouverte la porte. Oh Petite séquence avant. C'est quand ces émotions. La tour de Mysteria. J'espère euh, obtenir les, les euh, réponses. Euh, euh, J'espère obtenir les réponses que j'ai besoin auprès de Windir et des autres dieux. Après cela, quand ma vie sera enfin. Euh, quand ma vie fera enfin euh, sens et que je serai qui je suis, et que je serai capable de vivre ma vie comme une personne complète. Un petit peu de mal avec la traduction aujourd'hui, un petit peu de mal là. Hein. Euh, ma... Pour le moment, Anne, j'aimerais te dire quelque chose. Like you very much. Mm -hmm. Je pense que c'est plus que liker là. Hein. Je t'apprécie vraiment beaucoup. J'aimerais euh, continuer d'être avec toi après que cette, que ce voyage, que ce périple, soit terminé. Et que se passera-t-il si ce n'est pas aussi simple Quoi Que veux-tu dire Que se passera-t-il si les questions auxquelles tu, tu as si les réponses que tu attends ne sont pas celles que tu attends, je veux dire, je te rappelle. Euh... Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que. Je te rappelle quand on a parlé à l'université de, de, de, de ma capacité à sentir la lumière. Oui. La lumière que je sentais en toi était plus forte là-bas. Mais pour quelques raisons. Je, je, je, je sens qu'elle diminue ces derniers temps. Je suis inquiète, inquiet, Arès. Je suis très inquiet au cours de toi. Euh, C'est normal d'avoir des, euh, des, des, des perturbations mineures dans ton aura de lumière. Mais, mais ta lumière. Qu'y a-t-il, Anne Tout est ok. Je n'ai pas changé. Lège Ah, le, le plus que nous... Que nous, ah. plus, nous en, plus nous en... Plus nous en savons. Mieux c'est. Si quelque chose... Ça, ça, c'est quelque chose euh, m'arrive. J'aimerais en être au courant. Je me suis désolé Arès. Tout ce que je sais c'est que je peux sentir que ta... Lumière devient plus faible. Je vois très bien. Qu'importe ce qui se passe. Je suis sûr que les réponses... Je suis sûr que nous obtiendrons des réponses de ces sorciers. Je l'espère. Anne, voudrais-tu me tenir, s'il te plaît enfin, Bon, là, c'est, je suppose, plutôt. Je me sens froid tout d'un coup. Oh, elle pleure. Je ne peux plus te ressentir, à Faites-moi... Laisse-moi te caliner, qu'on vient plus près. Non. Et Gary toujours seul. Ah, il dort, Gary. Ah, il est au noir. Hop là, on peut rentrer. Le vestibule. Ah, bonjour, chanté. ravi de vous connaître. Euh, tu as réussi à battre les quatre rois monstreux euh, rapprochant les terres de la Bironia, un peu plus proche de la paix. Nous saluons tes efforts, Arès. Cependant, le roi des rois demeure toujours... Ah, c'est pour ça qu'on pouvait pas aller à Impera. Dans les ruines de la capitale de Impera habituel euh, plane de plonger le monde dans l'obscurité. Tu dois le détruire. Pour, pour nous donner une chance de délivrer euh, le coup fatal au reste des monstres. Quand tu auras réussi cela, tu pourras retourner... Tu pourras revenir auprès de nous nous te dirons tout ce que tu sais, tout ce que tu dois savoir à propos de, de toi-même. Unhun, Anituel, c'est un avatar de pure de pure euh... Euh, démonerie. pas le nom. Euh, sa véritable forme réside dans le monde spirituel. Cependant, euh, à moins que Anituel ne, ne soit défait, il va y ressusciter... Ah, il va régiter les quatre monstres euh, en peu de temps. Et tout ce que nous et tout ce que nous aurons réussi, tout ce que nous avons accompli sera alors inutile. Ok. Avez-vous peur de retourner à la fontaine tant que cette chose est toujours dans les parages nous... Ouais, c'est ça. Ouais, nous, nous évitons simplement les risques non, non, non nécessaires. Mmh. Chocotte un peu quand même. Hein. Très bien, je m'occuperai occuperai, mais... Mais, not... mais pas pour vous. Après tout, les monstres étaient vos créations d'une manière ou d'une autre. Je fais cela pour le peuple de la Bironia, les villageois, les simples villageois, les, les commerçants et différents voyageurs qui veulent juste vivre dans un lieu de paix. Tout ce qui importe, c'est ton succès. Euh, nous n'avons. Ne... Nous, nous ne. Mince. Nous ne tenons guère. Euh... Comment dire Peu importe tes raisons. Voilà. Peu importe tes raisons. Euh, voici la clé pour ouvrir la porte de la cité. Ah bah voilà On t'en peut envoyer maintenant. Ok, d'abord tu es unituel. Eh bien, allons tuer Annie Tuelle. Je suis toujours oui, je suis au, je suis au max. Et bah, ben c'est parti. dans la ville en ruine Sachant que je ne sais pas du tout euh, ce qui m'y attend, je ne connais pas du tout. Ça, c'est vraiment une partie qui a été rajoutée en plus. Ah oui, c'est vraiment pas top, il y a partout. Donc là, il faut trouver des clues. Je ne sais même pas de quoi sont fait les monstres. Euh, des goules. C'est de l'eau de demain. On va essayer Stone Storm pour voir. Euh, toi tu vas faire un choc shot. C'est de que ça devrait être efficace. Et toi tu vas faire une protection des statues. S'il te plaît. Hum, hum, hum. Hum, hum de très efficace pour l'instant du coup on va faire Firestorm peut-être que ce sera mieux et vu que c'est des ghouls c'est peut-être des créatures de l'eau ah, le je le ça aime pas la lumière non plus ça aime pas bon bah c'est ça c'est des zombies en fait 36 pour Arès, Garrick niveau 34 et à niveau 33. Là il y a un truc. Ah non même pas. Comment tu pensais. Bah je pensais mal. là. à gauche, oui, je suis à gauche. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour l'instant. il y a un caillou bleu, c'est qu'il y a un truc derrière. Zemokon, c'est le cauchemar de Zemokon, Oui, euh, donc il n'est pas très joli, celui-là, il fait un peu peur, hein. Euh, Zemokon, c'est de la terre, donc c'est l'eau, l'eau, c'est de tout. L'eau est plus fort que le feu, le feu est plus fort que l'air, l'air plus fort que la terre, la plus que... Euh, donc c'est l'air qu'il faut. Ça y est, hein, je suis pas sûr du tout, hein. Je suis pas sûr du tout. Eh bien non Voici <rire> ouais, essayer l'eau. Le feu. Et un petit, un petit, un petit point, un petit, mais fait. Ah bah moi c'est fou. Pourquoi j'ai fait radio sur petit C'est une blague Non c'est pas possible, il y avait forcément quelque chose Ils ont bien un caillou bleu Pour rien Mais... Dans quel intérêt Je peux aller par là en fait ouais quoi qu'il arrive je peux pas aller par là donc on va changer de direction on va aller vers l'est du Ah, il y a un truc ah, Oh les bottes de bérite. Les bottes de bérite. On va devoir faire un combat Et même un deuxième juste après Cauchemar de Crodin 快點 Bah ils sont simples ces monstres quand même hein, ils sont pas faciles. Remettre, rechanger les boîtes maintenant et c'est... C'est celle-là. Droit... On quoi à droite à quoi Master Glove Alors du coup, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est non. non Glove c'est pour... Euh... Gary forcément. Ok, ça augmente plus facilement mais euh, je vais enlever les mots de le fait exprès. Mmh. De base je voulais pas le combattre. Euh, cauchemar de dignon, cette fois-ci. Oh, bah là c'est du feu donc euh... le coup de co-critique ah, c'est peut du show, mais c'est pas efficace si je suis waterstorm Chemin de Windy cette fois-ci on va tous les faire en fait euh... je sais pas ce qui est fort contre lui moi Je peux pas aller par là. Je peux pas aller par là. Je peux pas aller par là. Ah, faut passer par là. OK. Et là ça fonctionne. C'est par là... Le retour d'une cauchemar de Zemo. ZemoCon c'était le flow je crois. Non, non, non, non. Voilà. Plutôt modeste. Aïe La prochaine fois, je penserai à mettre un, un bouclier en petit dessus Je faisais mon code du coup. peut le feu. Niveau 35 et niveau 34 quatre. Il y a un truc là. Pour Dragon, euh... ah Windstorm, ça y est, j'ai tous les derniers euh, niveaux de. ...d'attaque élémentaire euh, de Ares. Mais je sais qu'il me reste encore des... Euh, ...des Il doit m'en rester au moins deux. Ici. Euh, du coup, je pensais que je pouvais partir d'ici. J'ai tout fait. Guerre Timpera. Je crois que lui, ce qui était fort, c'était tout ce qui était lumière du coup on va enchanter on va faire un petit hmm. focus Attends. il y a peu de chances que ça fonctionne ce sortilège là Voilà. Il ne reste plus que le nord maintenant. Je peux avant. d'impera. dans le bâtiment. Où est-ce que j'ai vu ce symbole avant Pardon, je ne sais pas la traduction. Euh, où est-ce que j'ai vu ce symbole avant euh, Je n'arrive pas à me rappeler. Euh, moi je l'ai déjà vu et tout, je sais pas quoi. Euh, euh, du coup, il a ah, aussi il a entendu la voix, alors que de base, c'était que Ares qui l'entendait. Donc là, il a dit justement vraiment, je pensais c'est être seul, et Garek lui, il n'entend rien. Ah, c'est à cause de, eh bien, pour être honnête, je ne, suis, je ne suis sûr de rien, je ne suis sûr de rien. Des yeux, donc soit Windir, Dignon, Crodin ou Zemocon. Yep, that's me. Ils sont a lot less determined than the usual one. Il a l'air beaucoup moins déterminé que ceux de d'habitude. Ah, d'habitude, il y en a un autre qui a l'air moins. Euh... Et c'est pas le même dieu qui lui parle que d'habitude, en fait, c'est pour ça. Ah, attends, je m'en rappelle. The thing there is under the seal of Armagen. Donc ce truc sur le sur la porte, c'est le saut d'Armageddon. Ah je ne pas. beaucoup de temps. Zemko va revenir bientôt. Ma, maintenant, écoute-moi attentivement. Dans ce lieu habituel, essaye de te briser mentalement. Tu ne dois pas succomber à la peur, quoi qu'il arrive. C'est très important. Pour briser ce seau, tu dois trouver trois reliques de trois, trois reliques de l'ordre dans la ville. Et tu es, c'est exactement ce que tu es. Il est capable de lire ton aura. L'aura est une forme une, une sorte de champ de force euh, qui te. qui gravite autour de toi en gros. Ça récupère ton expérience euh, des, de, des, du monde intérieur du monde extérieur. Les êtres spirituels peuvent interpréter ces informations en simplement te regardant. Les plus, les plus puissants d'entre eux peuvent même euh, voir les événements possibles du futur. Tu dois rester vigilant et ne pas être confus. Qu'importe ce que ce qu te dira. S'il te présente une question, tu dois, tu dois alors cacher tout signe d'insécurité et répondre là comme un monstre. Cela pourrait le distraire et te laisser un peu plus de temps pour explorer la cité. Ok. J'ai je, je, peur de cette chose. Ne compte pas là-dessus, Arès. Dis-le à tes amis aussi. À ton ami qui ne peut pas m'entendre aussi, je dois partir maintenant. Il arrive. il a y Qu'importe ce qui arrive dans ce, dans ce lieu, ne te laisse pas emporter. C'est un conseil de l'un des dieux. La lâcheté ne fait pas partie de mon répertoire. C'est ce que j'ai dit, mais nous verrons bien. Donc du coup, faut trouver. C'est celle-là, est différente. Ok. On peut trouver les trois trucs de, de, de l'ordre, les trois reliques de l'ordre. Dans la ville. Bon, je suppose maintenant que... Les trucs qui sont revenus, des personnes qui sont peut-être ouverts maintenant, même pas Eh hey, ils sont rien Euh, windy, windy, windy, je crois que c'est pas la classe. C'est ça. Guillon c'est de l'eau. Il faut de l'eau pour le battre. Plutôt que tu n'as rien à avoir. Contre. Donc euh... on va boeuf. C'est l'état du waterstorm et Gary voilà. va la... le On aura comme ça. ça. On va faire ça, on va faire... Ça... On va faire ça... Et... Ça. Ah Gros, gros problème là Oh, oui, oh, je l'entends. Ah oui, il dort. Ah, il s'est échappé. Ah oh, bah c'est bien aussi. Allez, je oublié que je pouvais faire ça. un autre plus simple beaucoup plus simple Il y a un caillou bleu à gauche. Ah, voilà. On la une. Je peux sentir ta peur, ta peur, Garik. Ah. Je peux entendre une voix maintenant. Tu as peur. Tu as peur que ceux que tu as laissés derrière toi ne soient pas capables de survivre de même tu, as, tu te rappelles du euh, forecast euh, Prédiction. Euh, de la prédiction de Bréveline. tu n'as pas peur de ta mort. En revanche, tu as peur. Tu es inquiet que ta, ta, ta mission se réussisse ou non. Si tu, réussis, si, tu, si tu échoues et que tu meurs, le peuple de Glimtar ne pourra jamais s'échapper de cette tombe de glace. Tu étais également confus après avoir visité Sketar. Si le paradis au-dessus des nuages. T'as prouvé euh... Après perdu ta famille, tes raisons, Construire le dirigeable le, a ch changé. Tu voulais voyager vers les étoiles pour les revoir. Cependant, c'est très idiot de ta part. Tu n'as aucun sens de la compréhension sur le monde des esprits et comment cela fonctionne. La vérité est que tu es... C'est qu'elles sont mortes. qu'elles sont... Du coup, ces filles, c'est qu'elles sont mortes. Elles pourront peut-être euh, renaître se euh, euh, réincarner du coup, euh, dans une autre forme de vie. Mais vous, trois ne, vous ne vous rencontrerez plus jamais. Ni dans cette ni dans cette vie, ni dans celle qui suit vous. Le paradis n'existe pas, Garrick, Tu vis dans une, dans une illusion. Je me suis pas affecté, monstre, je sais ce que je fais. Soit tu te poser une question, Garrick. Pourquoi les... tu laisses ton papier derrière toi Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont inutiles. Il faut répondre comme un monstre. Donc, useless. Tu m'amuses. En tant que cadeau, je te laisse partir pour le moment. Tu est Magic Up. C'est bien ça, Magic Up. On va l'utiliser tout de suite. Ok. Mince. Ah, non, je m'en fuis. fait de lock. Ah Euh... Je m'en fuis Ici, là il y a une croix. Oui, c'est bien ça. Je pour ça que tu avais un caillou. Ce n'était pas anodin. On va soigner un petit peu avant. Windir, c'est la glace, il n'aime pas la glace, Windir. Parfait. C'est pas assez loin quand même. Sentir ta peur à tu penses toujours, euh, tu es toujours en train de penser aux mots que j'ai donné à Abraham Que l'un de vous trois ne s'offre pas à ce, ce périple. Tu essaies de bloquer ses pensées, mais, mais la nuit, ils reviennent dans tes cauchemars. Euh... Désolé. Hop là. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause de, de 5-10 minutes et puis on revient juste après. Allez. Je vous dis à tout de suite. Hop là. Allez, on est reparti. Go, go, go. Tac là. Alors... Donc, tu pas effrayé de toi-même, mais d'un côté de tes amis. Qui euh... Qui cela va-t-il être Peut-être le... trusty, c'est celui en qui tu as confiance. Bobalding Hothead, donc la tête chaude manière de Dark, ou peut-être la prêtresse. Si elle meurt, tu ne la reverras plus jamais. Il est pas très gentil quand même, ce. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Ce monsieur. Maintenant tu penses à la, à la. à la vie après la mort. Et la force radiante. Que tu, la radieuse force que tu perçois. Un euh, bénévolent God. Benevolent, bénévolent Dieu Un dieu bénévolent. Cependant tu as des doutes sur le, sur le sens des expériences passées. Y est-il vraiment un outsider dans la lumière euh, euh, Te protégeant et te, te.. te faisant compagnie, voilà. Quand ta condition euh, était intolérable. Et s'il n'avait jamais eu, et si cet être. C'est simplement ton subconscient, une création de ton subconscient du coup, euh, fournissant, te fournissant du confort. Tu n'as pas vu comment il était réellement, parce que c'était au-delà de la compréhension humaine. Une projection de toi-même, euh, une... Une, une machine sans âme, euh, miroitant... Euh... Se bien autant soi-même pour l'éternité, pour créer une vie pour l'expérience. C'est une traduction. Now you're all wrong, tu as complètement faux. C'est ce que j'ai expérimenté. Non, tu ne sais pas, tu as créé des faux mais des faux souvenirs pour les, compre pour les comprendre. Est-ce que tu poses une question à Ress Pourquoi As-tu en tes amis avec toi en connaissance du risque Parce qu'ils sont plus en sécurité avec moi parce que je les aime, parce qu'ils sont utiles. Parce qu'ils sont utiles. Tu m'as mis, voici ton cadeau. Je te, laisse, je te laisse, partir pour maintenant. Magic Up et Cross of Ellie, parfait. Magic on attaque c'est poires encore une fois. Si c'est encore un magic up, on le donnera à Anne. Donc il ne reste plus qu'un. Donc il doit, doit être tout à l'aise du coup. Attention, regarder au passage. C'est oh, pas de chance. C'était par là. Bah, c'était par où Ah, c'était par là en plus. Euh, Pira, ça va être facile à battre. Au revoir! Niveau 38 pour Arès, niveau 36 pour Garic, niveau 35 pour Sentir ta peur, Anne, Dans quelque chose, tu as peur d'Arès. Tu es si proche de lui que tu peux sentir que quelque chose ne va pas. Vous ne vous connaissez pas depuis si longtemps, mais le père te, te soufflera après que ton grand-père mourut. Tu te fais extrêmement seul et triste. Arès a ramené du sens à ta vie et tes émotions pour lui sont très, Elles sont très fortes, Tu as peur que la, tu as, tu es effrayé que la peur que Abriline a importé dans, dans en toi euh, dirige tes futures actions et te... et mène à la mort de l'un d'entre vous. Celui qui restera sombrera dans l'obscurité. La, dans la, dans Il n'y a pas de paix dans la mort pour lui. Mais à la place, une existence... Euh, sans fin dans l'obscurité, la solitude et le désespoir. A la fin, tu devras le tuer pour finir son. pour mettre fin à sa misère. Comme tu as tué ton grand-père, ta destinée de fin... est de terminer la vie de tous les peuples, de toutes les personnes qui te sont chères. S'il vous plaît, arrêtez, je n'ai pas envie de, de perdre Arès. Reprends-toi, euh, Anne, ne crois pas un seul mot de ce qu'il dit. Ta lumière s'efface. C'est tellement dur à tenir à Ress. Je vais me promets que tu survivras à cela. Anne, je ne vais nulle part. Les illusions créées par cette satanée certaine... chose. <coughs> On va tous aller très bien à la fin, Anne. Je promets, je promets que je ne laisserai rien de tel se passer. Je vais te poser une question, Anne. Pourquoi si tu arrêtes parce, ennu... parce que je m'ennuyais, parce que je l'aime, parce que je l'apprécie. Parce que je, je m'ennuyais. <rire> yes. Ok, tu m'amuses, voici ton cadeau. Euh, je te laisse partir pour ce moment. Magic up. Et du coup, on va le donner à ah, cette fois-ci. Anne, ça me rend pour ça me rend un petit peu c'est îles. Allez, on va pouvoir y aller. Maintenant qu'on a récupéré les trois trucs. On va récupérer les cartes pour l'instant je crois. Merci, je vais se regarder. On a juste récupéré Waterstorm. Euh, on va redonner du mana aussi. Soudan Magan a été a été, a été euh, non c'est Anituel le ce qu'on va battre a été a, donc le Soudan Magan a été a été battu <coughs> a été brisé pardon le trône d'Anituel oh bah voici Anituel Donc vous êtes les. Vous êtes, vous êtes ceux qui polluent ma si belle cité avec cette euh, cette, cette lumière. Est-ce que vous avez aimé mes prédictions Tes prédictions ne nous battront pas. Nous croyons en un futur en un futur radieux. Est-ce que tu as par hasard euh, lu la la prophétie, l'obscur prophétie une fable écri écrite que je que je murmure aux oreilles de mes servants de génération en génération. Voici un extrait. Et quand les quatre seront tombés, euh, un, un cœur c'est euh, criblé. Euh... Oui, un oh, bah, euh... oh, bah, plus dépassera, je crois, oui, dépassera, surpassera le sort et un trône sera sera fait pour le père de de, de, de mille de, de mille démons. Soyez prêts parce que car le temps d'Armageddon est proche. Je deviendrai les outils pour euh, pour réaliser mes plus grands dessins. Je sais pas ce que cela signifie mais si arrêtons je le relèverai je vois quest je si c'est toi qui meurs prêtresse que ce sera moi qui séparera l'âme qui qui de ton corps personne ne va mourir euh, sous mon regard excepté toi monstre Nous irradierons l'ombre que tu as projeté sur ce monde et euh, dirigerons dir... la Bironia vers la paix. La paix n'existe pas sans la guerre. Tous les futurs scénarios... Ah, ils ont fait une faute. Euh, scénario. Euh, se termine dans la destruction. Ah. Le roi des monstres engage. Il a une tête assez improbable. Et on va commencer tout de suite par un peu de... Alors, lequel du coup Clarity, Intentify et protection des statues. en fait c'est le one shot en fait c'est super j'adore Le combat est plus long que dur en fait Je n'ai plus de compliqué mon statut. I'm going 阿辣 demain je pense Et eh ben un combat plus, comme je disais, plus long que difficile. Voilà, reste niveau 39, gars niveau 37 et Anne niveau 36. Allez, allez, c'est fini. Beaucoup de paroles, pas beaucoup d'actions. Tout le monde va bien les gars. Ça en a tout l'air. Étrange, je... J'ai je... presque cru à ce que ce monstre disait. Je ne crois pas qu'il ait menti à propos de tout cela. Mais il se peut que le futur ne soit pas déjà établi. Nittuel a sûrement vu plusieurs, euh, plusieurs possibilités dans le futur. Et, nous a, et a du coup, a choisi le pire inten, intentionnellement. J'aime ça. Cela veut dire que nous pouvons euh, forger notre propre destinée. Comment va ma lumière, Anne Je ne sais pas. J'essaie de me concentrer. Je me sens un peu contraint, un peu retenu. Arrêtez de vous inquiéter pour rien les gars. Euh... Nous, avons que ce... nous avons prouvé que rien ne pouvait nous arrêter. Donc maintenant retournons à cette tour pour avoir les réponses dont tu as besoin, Ares. J'ai vraiment besoin de retourner à Grimta au... le plus rapidement possible. Mon peuple me manque. Enfin, mon peuple a besoin de moi plutôt. Gary, je ne pense pas que tu aies besoin de transporter ton peuple. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'a dit Windir euh, assez tard Le climat devrait se normaliser une fois que, le, une fois que les cristaux seront, retour, seront de retour. De plus, tous les rois-monstres rois, rois ont été battus, et les dieux nous ont dit qu'ils pouvaient, pouvaient défaire le reste des monstres. Je ne sais pas comment ça veut dire. Oui, c'est juste étrange que je n'y ai pas pensé plus tôt. Arès, qu'est-ce qu'il y a à Anne Me ramènerais-tu à Riverlands quand ce voyage sera terminé Il toujours voulu voir ces terres. Que penses-tu de cela Nous escortons Garrick à sa maison en premier. Sécurisons la. Et nous sécurisons la... le lieu juste au cas où. Après cela, je te ramène à Meldor. C'est d'accord. Très bien. Retournons à la tour de Mysteria. Euh, Parasif, il doit sûrement y avoir des trucs. de tout même pas un petit euh, un petit q quelque part bon ah, je suis un peu déçu je vraiment à ce qu'il y ait un q Eh bien, on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le stream. Je vous dis à demain pour ce qui est de, de mon planning. À demain, même heure, 14h. Euh, pour la suite du programme, qu'avons-nous euh, Nous avons Jack qui jouera demain matin, du coup à 2h du matin sur Spiro 2. Et du coup, moi-même, ce, ce jeudi, 14h. Voilà, voilà, j'espère qu'on qu se retrouvera demain. Du coup, je vous dis à tous euh, une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Et comme on dit dans le milieu, cordialement. Bisous.